Hello les amis, dans cet épisode, je vais vous parler des coulisses de la création de notre quiz. Donc, on a un quiz, si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment, lien en description à faire absolument. Euh, un quiz pour vous aider à passer à l'action, ok, sur quoi faire. Donc, vous allez là, vous répondez aux questions, etc. Et à la fin, vous allez avoir un résultat. Donc, euh, une cliente du programme Coach en Mission m'a demandé comment on fait ce quiz et je vais vous montrer les coulisses de comment on fait. Alors, ce ne sera pas un tutoriel complet sur cet outil euh, parce que je sais pas si c'est le meilleur outil, même si c'est un outil de référence. Et puis parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous donner un peu la méthode et après vous faites à votre sauce. Donc, ça s'appelle Try Interact. Et je vous dis tout de suite, c'est assez coûteux. quoi C'est assez coûteux. Euh, tout est relatif, hein, vu ce que je paye parfois pour euh, d'autres choses. Euh, et du coup, quand vous allez là, Est-ce que je crée un nouveau quiz pour vous montrer Non, je vous montre déjà mon quiz actuel. Ok, ça charge. Alors le tarif, je vais vous le donner. Euh, donc si on paye au mois, c'est 39 dollars par mois quand même. Donc vous avez intérêt à bien l'utiliser. Euh, en tout cas, nous on pense qu'on l'utilise bien, même si on pourrait mieux l'utiliser. Ok, comme par hasard, je veux montrer l'outil. Il ne marche pas, c'est pas bon pour eux, ça. Et donc, alors, juste j'en profite pour vous expliquer un peu la stratégie. La stratégie, c'est comment on peut apporter de la valeur à nos prospects pour leur donner envie de devenir client. Okay, je vous partage ça en toute transparence et je ne pense pas que ça vous étonne. Et si c'est le cas, bah, tant mieux, comme ça vous avez appris un truc. Donc, on peut offrir des e-books. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire des webinaires, des formations peut-être euh, un challenge, bref, il y a tout, tout, tout plein de méthodes pour récupérer l'email du prospect. Donc ça, ça va être notre objectif. Donc en posant la question, okay, on va y arriver, voilà. En posant ces questions-là, les personnes vont répondre et à la fin, non seulement l'avantage du quiz, on saura... On récupère son email, mais en plus, et du coup, on peut garder contact avec ce prospect, continuer à apporter de la valeur et lui proposer de rejoindre no notre accompagnement. Et en plus, on a des données qualitatives. On sait que par exemple, ici, 72% des gens qui ont passé le test ont eu euh, ce résultat-là. Versus ça, versus ça, qui est logique puisque ça, c'est plus pour les débutants. Donc là, vous avez quelques chiffres sur... Bon, on va prendre toute la période, donc il y a eu 2000 personnes qui l'ont vu. Voilà, ça peut vous faire un petit benchmark qui est un taux assez élevé pour tout vous dire. Mais moi, ça me surprend un petit peu qu'il y ait autant de gens qui, qui fassent le test. Euh, donc là, je ne vais pas vous montrer parce qu'on va avoir la liste des gens avec leur email. Moi, je l'ai automatisé avec Zapier pour que ça aille sur notre outil après d'envoi d'email. Donc, euh, sachez-le que vous pouvez euh, après l'automatiser de cette manière. Et s'il ne me laisse pas regarder mon propre quiz, on va créer un nouveau quiz. OK. Tac. Bon, bah c'est pas grave. On va créer un nouveau quiz. On va créer un nouveau quiz. Même si, en fait, non, j'ai pas envie de créer un nouveau quiz. Je suis désolé. Je voulais faire ça en live avec vous. Et non, je ne ferai pas de montage. Du coup, si vous voulez, je peux chanter, je peux jongler. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je me suis dit... Je me suis dit qu'un jour, je le ferai. jamais donc... trouvé l'occasion. Et je me suis dit que le jour où je le ferai, ce sera une superbe occasion. Je ne sais pas si c'est une superbe occasion. Et du coup, je vais vous montrer. Je ne suis pas un expert, hein. j'ai passé mon Bafa. Et c'était euh, lors d'un perfectionnement. Mais j'en suis trop fier. Ma fille kiffe. Allez. Si ça marche vraiment pas, euh, c'est juste trop dommage. Et là, je vais faire un montage quand même. Question. Et ici, la magie opère ici. En gros, je. Ah, je reviens. En fonction des réponses, je vais amener les gens vers un endroit plutôt qu'un autre. Donc vous voyez, quand la personne répond ça, ça va l'amener vers ça. Et si après elle répond ça, ça va l'amener vers tel résultat. Si la personne répond ça, puis ça, puis ça, ça va l'amener ici. Et du coup, il y a un chemin. En fonction des réponses de chacun, je l'amène vers un tel résultat. Et du coup, une fois que ça, c'est fait, on a tout. Et en fonction des résultats, bah, ça va l'amener vers telle page, telle page, telle page que j'aurais créée. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans, en description. Et si euh, vous avez des questions de ce type, sachez, je le dis, je fais, euh, je, je fais la promotion du programme « Coach en mission ». Qu'en fait, pour les clients du programme Coach en Mission, il y a la possibilité de poser toutes les questions du monde que vous voulez et auxquelles je peux répondre. Et si c'est, euh, si vous avez envie d'être accompagné et de pouvoir me poser toutes vos questions, sachez que le programme Coach en Mission est parfait pour vous. Le lien en description pour en savoir plus. Allez, à bientôt.